Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons d'un film qui a bien impacté le cinéma américain dernièrement. Un film qui avait un propos particulièrement dans l'air du temps, qui débarque un peu chez nous de manière très anecdotique, mais en même temps je pense que le sujet n'est pas voué à forcément plus que ça toucher les français. Parlons donc de Emmet Till, réalisé par Shinoni Chukwu. Et l'histoire donc c'est celle de Mamie Till, qui en fait est une femme qui dans les années 50 vit seule avec son fils, puisque son mari est décédé, et son fils se retrouve à partir dans le sud, euh, chez des membres de sa famille, et là-bas, bah, elle lui fait comprendre que la mentalité des gens n'est pas la même que là où ils habitent, et que potentiellement il va devoir un peu repenser la société. Et je ne vais pas forcément vous spoiler la suite, même si si vous regardez un petit peu la bande-annonce et si vous savez vaguement ce qui se passe, euh, le gamin, il lui arrive pas des choses très belles, et ça va amener à une grosse remise en question. Et, comme le souligne très bien la fiche française, parce que sinon, c'est pas facile pour les publics français, le visage d'une révolution. Parce qu'en France, on n'est pas capable d'appeler le film Till, comme aux états unis on a besoin de l'appeler Emmett Till. Et en plus, on a besoin de rajouter le contexte du film pour qu'on comprenne tout. Et pour en parler avec moi, bah, ça faisait quand même un petit moment oui. que j'essayais de t'avoir à nouveau pour une Mais vidéo. Oui. Comment vas-tu, mon cher Kevin Très bien. Très très bien. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de contexte autour dessus, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt le contexte historique qu'il y a, parce que donc, cette histoire est arrivée en 1955, aux États-Unis, euh, elle a beaucoup marqué les consciences, et elle a surtout été le début, comme je l'évoquais, d'une révolution, dans les mentalités en tout cas, et dans la manière de voir un petit peu la société américaine, parce que ce lynchage a été un des plus médiatisés, on va dire, de son, de son époque. Et en fait, c'est surtout que la loi interdisant le lynchage racial aux états unis n'est passé qu'en 2021. Donc, le film est encore d'actualité, malgré le fait qu'il parle d'une histoire qui a presque 70 ans. Ouais. Et ça fait mal. Mais ça montre à quel point les mentalités américaines mettent parfois beaucoup de temps à y réagir, et surtout à quel point le système judiciaire et le système des lois américains reste toujours et encore pour moi une énigme. Je ne le comprends vraiment pas. Euh, mais donc ce film est sorti dans ce contexte-là. Euh, il a reçu un accueil critique aux Etats-Unis quasi dithyrambique mais ça ne m'étonne pas au vu du sujet, au vu de la forme. Euh, mais malheureusement, et c'est bon de le souligner, malgré la pléthore de critiques positives et malgré le sujet, le film n'a aucune nomination aux Oscars. Ce que je ne comprends pas trop. C'était pourtant un film taillé pour... Ah, c'était un film clairement taillé pour, que ce soit au niveau des performances d'acteurs ou au niveau du sujet. Moi, je m'attendais au moins, tu vois, à une petite nomination pour l'actrice et peut-être une nomination pour meilleure musique originale mmh. ou meilleur scénario ou un truc comme ça. Rien du tout. Le film est passé complètement à la trappe. Mais euh, voilà. Donc, contexte placé, mon cher Kevin, qu'as-tu pensé de Emmett-Till Eh bien, euh, j'ai trouvé le film réussi, globalement, quand même sur, euh, sur l'ensemble. Euh, maintenant sur, dans le détail, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont, enfin qui sont, euh, à re, qui sont euh, critiquables, on va dire. Euh, c'est une histoire qui est essentielle, je pense que voilà, l'affiche le, le dit d'ailleurs, euh, que c'est toujours une, une histoire qui fait écho à notre époque en fait euh, par rapport à des questions euh, racistes aux États-Unis qui sont très actuelles encore et Maintenant, je trouve que la, la, la forme du film est trop académique, trop scolaire, à double sens, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle a, elle est trop, euh, trop classique, en fait, dans sa forme. Et je trouve qu'elle a trop vocation, enfin, le film a trop vocation, en fait, à, à, il est trop didactique, en fait. Je trouve qu'il montre trop les, les choses telles qu'il faut les apprendre. Enfin, euh, c'est pas très clair ce que je dis, mais en oh, gros, si, si, euh, oui. c'est vraiment le, un peu le le, le... le petit guide de comprendre le les années voilà, 55. Euh, voilà. Et dans, alors, c'est très bien, parce que ça peut être montré justement à, à des jeunes, voilà, même s'il y a des scènes quand même assez euh, choquantes. Mais, euh, mais du coup, je trouve que le film n'est pas très révolutionnaire sur ce, cet aspect-là, et que ça nuit un petit peu à son propre bien, à mon sens. Euh, mais, euh, mais globalement, voilà, c'est une histoire qui est tragique, qui a secoué les États-Unis, dont on parle d'ailleurs dans d'autres films, euh, genre dans des films de Spike Lee, ils en parlent de, de ce truc-là. Euh, mais. Mais voilà globalement ça aurait pu être un petit peu plus un petit peu plus puissant je pense mmh. voilà Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, je trouve que ça fonctionne quand même assez bien dans sa grande majorité. Comme tu dis, c'est très académique. Mmh. Tu as utilisé le terme classique, moi je dirais académique, c'est vraiment, comme tu disais, c'est taillé pour les Oscars. Mmh. C'est vraiment le film qui a des grandes performances d'acteurs qui en font clairement un peu des caisses, mais c'est voilà, le but, c'est d'être très émotif. C'est un film qui va être très grandiloquent en ses mouvements, c'est un film qui va beaucoup jouer sur le bateau, sur ouais. le surappui de certaines scènes. Mais je trouve que dans l'ensemble, Choukou, elle a quand même réussi à construire un film. C'est son troisième long-métrage seulement, sans que ses deux précédents films sont quasiment passés inaperçus, dont le deuxième qui est, je crois, sorti directement sur Prime Video aux états unis Donc c'est yes. dire à quel point elle pas forcément beaucoup d'impact sur le cinéma. C'est son premier vrai gros film. Et ça se voit en fait qu'elle a envie aussi de parler de quelque chose qui la touche profondément. De pas uniquement parler d'une histoire parmi tant d'autres qui a changé le visage de l'Amérique. Elle a envie de parler d'une mère. Et moi, c'est la partie que je trouve vraiment belle dans ce film, c'est que, certes, c'est très surligné, c'est très appuyé, on a tendance à en faire beaucoup, mais je trouve ça intéressant de juste raconter le parcours d'une mère qui a perdu son enfant, et qui cherche simplement à trouver un moyen de lui rendre justice. Oui. Et c'est bien d'appuyer sur le fait que c'est une mère célibataire, parce qu'elle a perdu son mari à la guerre, c'est bien justement de ne pas trop en faire des caisses par rapport à ça, mais juste de montrer que ce combat, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait juste pour qu'on n'oublie pas que son fils, il a été là, mmh. et que sa mémoire, elle doit être honorée. Et je trouve ça beau en fait. Donc certes, c'est euh, hyper classique, euh, ça a tendance à, à souvent rajouter beaucoup, à avoir une musique un poil grandiloquente. Enfin, c'est très... Euh, ça, ça sort vraiment les trombones et les corps quoi. C'est vraiment, ouais. on en fait des caisses et euh, vas-y, chiale. Mais, dans l'ensemble, c'est quand même assez poignant. Et je t'avoue, m'être bien laissé embarquer en fait. Bah, c'est difficile de rester insensible de, de toute façon sur cette histoire, parce que enfin, c'est quand même une injustice, enfin euh, déjà c'est une violence, puis une injustice euh, quand même folle. Euh, sachant que, enfin voilà, on va, pas, on va pas développer, mais l'histoire est, est, est connue euh, aux états unis Mais euh, voilà, je trouve que ça aurait pu enfin, euh, l'histoire aurait pu suffire à elle-même, en fait. Mm -hmm. Avec un traitement peut-être plus pas original mais en moins, euh, moins scolaire, voilà, comme je disais, et puis, euh... je sais plus ce que je voulais dire. <rire> <rire> non mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où ils auraient pu transcender le sujet, ils auraient pu aller plus loin, ils auraient ouais. pu être... Enfin, je pense à un truc tout bête, s'ils si n'avaient pas besoin de montrer le lynchage, hum. ils auraient pu peut-être un petit peu plus l'appuyer, c'est vrai qu'on sent qu'il y a ce... Je ne sais pas si c'est une retenue ou si c'est une envie de prendre du recul, mais ils ont envie de ne pas trop choquer le spectateur. Il oui. y a des moments où bah, ça doit limite, marquer, mais ils veulent pas en faire trop. Quoi. À la limite, cette pudeur-là, elle n'est pas trop gênante. Le fait que, euh, bah, le, enfin, que la violence du lynchage en, en, en lui-même ne soit pas montrée, ça, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'ai envie de dire, parce qu'on s'imagine très bien ce qui a pu se passer. Complètement. Euh, non, c'est plus euh, voilà, par rapport à... Au, tu parlais du combat de, de, de cette mère. En fait, je trouve qu'il est trop noyé, en fait, finalement, même si euh, le film est focus hein, sur euh, sur le personnage de mamie, euh, enfin le, le personnage de la maman de des mais euh, on, on est trop, par exemple, quand elle débarque au, dans le Mississippi, on est trop à montrer la différence culturelle entre le Nord et le Sud, ce qui est ce qui est logique quelque part parce qu'elle elle existe et puis euh, elle est choquante, mais je trouve qu'elle on appuie trop là-dessus. Et, euh, et que ça, ça dilue un petit peu l'émotion. Le, le, ouais. Enfin, ouais, tu vois, même tu si euh, bon, l'émotion, elle est là. Mais je trouve que ça dilue trop, en fait, le, le, le, le, son combat, en fait. Mm -hmm. tu vois. Je pense qu'elle j'ai l'impression, en fait, en ayant vu le film, que la façon dont, dont elle réagit après la mort de, de son fils, c'est plus portée par... Euh, en fait, elle est plus portée par les autres, en fait. Par exemple, par son cousin, je crois, qui lui ouais. propose de... D'en de, faire euh, un combat en fait, et c'est un peu un concours de circonstances en fait qui l'amène à, à, à devenir une figure en fait, de, même si elle, elle, elle prend des décisions fortes, hein, de, par exemple de laisser le cercueil ouvert, chose qui, est, qui a marqué les esprits, mais euh, je sais pas, je trouve qu'elle est elle subit plus en fait l'histoire qu'elle ne l'a pas pousse en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, Complètement. Bah, je te propose qu'on rebondisse tout de suite sur le scénario, parce qu'en fait, le point que tu évoques est, est assez intéressant. Donc le scénario est écrit par Chinoni Choukou, par euh, Kelly Beauchamp et par Michael Riley. Euh, ce qui est intéressant, justement, moi, je trouve, c'est cette fatalité. Ouais. Cette femme qui n'a rien demandé, qui avait envie, au contraire, justement, et s'est très bien appuyé de manière très juste, de se fondre dans la masse. Ouais. Son objectif, ça n'est pas de faire de bruit, ça n'est pas de faire de zèle. C'est une mère qui littéralement veut protéger son enfant à tel point qu'elle est, entre guillemets, presque prête à devenir blanche. Mmh. Elle ne veut pas assumer ses origines, ou en tout cas, si elle ne veut pas les assumer, elle ne veut pas trop les montrer. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est justement au début d'avoir ce décor à New York, si je ne me plante pas, à Chicago, à Chicago où, euh, où justement, tout est un peu fondu dans une masse. Il mmh. n'y a pas vraiment de personnage qui ressort. On a un peu l'impression que Mamie Till, elle vit sa vie, et qu'à aucun moment on plus le fait qu'elle soit noire. Et dès le moment où on passe dans le sud, où on oui, va dans vrai. cette radicalité, tout de suite, les césures sont faites. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ce personnage qui passe de « je ne veux pas voir ça » à « je dois prendre conscience de ça, parce que si je ne le fais pas, il va y avoir d'autres émettes ouais. ». Et je trouve ça beau du coup justement, parce que certes, encore une fois, on est dans ce surappui culturel et ce surappui historique de « il faut changer les mentalités, il faut réussir à assumer ses origines pour aller de l'avant et en faire un combat ». Mais ce qui est intéressant, c'est de le faire au travers d'un personnage qui ne veut pas se battre au début, ouais. qui refuse catégoriquement ça. Elle veut juste être une mère. Et elle a ouais. foiré cet objectif, elle a complètement perdu tout espoir de réussir ça. Donc elle se dit bah, si je ne peux pas être la mère de cet enfant, je serai la mère des autres enfants qui ont besoin d'être protégés. Oui, on voit hein, par rapport à enfin, ce que tu dis par rapport à certaines scènes où, où elle croise d'autres enfants, tu sais, les... les enfants de ce couple qui militent à mm -hmm. Mississippi. On sent qu'elle essaie de s'en rapprocher ou les les, les les enfants de son de son cousin aussi je crois qui étaient enfin, était là quand c'est arrivé. On sent qu'elle a cette bienveillance avec eux et puis d'un coup elle devient une sorte de, de symbole aussi pour eux euh, voilà. Mais je sais pas, c'est peut-être euh, je, je sais pas peut-être un poil d'équilibre à l'écriture correcte. Ah oui, euh... non mais tu peux le dire l'équilibre l'équilibre n'est pas présent dans l'écriture, on passe d'instants où vraiment l'émotion est hyper poussée et limite cathartique à des moments où c'est limite trop léger, en fait, et où on est presque en train de se demander qu'est-ce qu'on est supposé ressentir par rapport à ces mmh. situations. Il y a un vrai déséquilibre et un, et, et un surappui de certains éléments qui, par moments, je trouve fait perdre un petit peu pied au spectateur. Mm. Je t'en parlais un petit peu du côté des fois on a tendance à surligner certains éléments et on ressent trop d'émotions et on est trop là-dedans. Je pense par exemple au procès où je trouve l'émotion particulièrement déséquilibrée. Mm. On passe de certaines séquences où c'est limite un peu léger, genre euh, il faut réussir à avancer, etc. À d'un seul coup, on te ramène un poids dramatique qui limite est tellement surligné que c'est difficile de pleinement être investi dedans parce qu'on a ce recul de oh, « quand même ». Vous êtes vraiment obligé de nous montrer la mère qui est en train de regarder son assaillante ouais. et, euh, et genre l'autre, elle en a rien à foutre, etc. Alors c'est une réalité. Mais j'ai souvent tendance à dire que si tu pousses la caricature trop loin, le spectateur ça ressort le un petit dire, peu ouais. du film. Il se dit toujours « Ok, je sais que c'est vrai, ouais. mais là c'est trop. Bah, » C'est un, un peu ça sur l'ensemble du film. En fait, tu parles du procès, mais moi je trouve que c'est un peu l'ensemble du film parce que ce sujet-là, ces injustices-là, ces, ces trucs scandaleux du, du sud des États-Unis, tout ça... Euh, on, on les connaît, tu vois. On, on, on, enfin, je veux dire, on les connaît sans les connaître, mais je veux dire, on, non, mais on y a on, déjà été. On a déjà vu des films sur ce ça. sujet. Euh, soit des films, soit dormi, des séries, euh, soit des. Voilà, euh... il, y a, il y en a des tonnes, en fait. Mais euh, euh, du coup, je ne dis pas que le film aurait dû prendre pour acquis ce qui a déjà été fait, déjà dans l'histoire du cinéma ou des séries, tout ça. Mais peut-être qu'il aurait eu. Euh, il aurait peut-être gagné, justement, à, à aller plus à l'essentiel, en fait. Ouais. Parce que là, en fait, il à nous remontrer, je comprends, tu vois, et c'est pour ça que je dis qu'il a quelque part cette dimension un peu scolaire aussi, dans ce... parce qu'il s'adresse clairement à des gens, j'ai l'impression en tout cas, qui ne connaissent pas cette page de l'histoire des États-Unis. Certainement. Parce que pour celui qui la connaît, bah, même brièvement, enfin, je suis pas historien ni rien, mais je trouve que c'est, bah, du coup, c'est. Ça, ça date le film en fait tout de suite Mais après, pour moi il a, il, a, il a presque il aurait pu être fait dans les années 80 ce oui c'est ce que tu me disais ouais. oui. après moi ce que je trouve intéressant c'est que le côté vraiment scolaire euh, nous rappelle aussi à quel point ce genre d'histoire parfois est un petit peu méconnue c'est à dire mmh. que même si moi j'en avais un petit peu entendu parler de cette histoire je la connaissais moins que les histoires de Rosa Parks, de Malcolm mmh. X, de Martin Luther ah, King oui, qui sont elles forcément montrées comme les grandes icônes de cette culture américaine des années 50 et 60 afro-américaine et c'est vrai qu'Emma il c'est une histoire qui semble plus ancré vraiment dans l'histoire américaine, vraiment ouais. américaine. Et c'est vrai que dans les manuels d'histoire français, en tout cas, oui. on est beaucoup moins familier de cette histoire, ou alors c'est une petite ligne un petit peu à gauche ou à droite. Alors que du coup, le remettre en avant ainsi, certes de manière très didactique, très appuyée et très scolaire, ça reste quand même intéressant. Quand tu vois que des fois aujourd'hui, on est capable de remettre en question certains éléments de notre propre histoire, soi-disant parce qu'on n'est pas sûr que ça soit passé comme ça, alors qu'il y a des manuels d'histoire qui nous l'enseignent depuis qu'on est petit. Tu te dis que finalement, le côté scolaire est peut-être finalement logique, dans une culture oui, oui. où aujourd'hui, bon, je ne dis pas la que tout le monde est question, comme ça, mais la remise en question est souvent facile aujourd'hui, ou, ou en tout cas le, le côté « est-ce qu'on est vraiment sûr que ça soit passé comme ça ?» C'est cette phrase qui me dérange beaucoup. C'est souvent une phrase qui est sortie par beaucoup de gens de plus en plus. « Est-ce qu'on est sûr que ça soit passé comme ça ?» Bah écoute, à partir du moment où il y a une centaine d'historiens à travers le monde qui sont capables tous de dire « ça s'est passé comme ça » et qu'on a des preuves, ben, j'ai pas envie de remettre en question le truc quoi en l'occurrence ce, ce crime a été assez documenté c'est ça, ça a été un crime et... médiatisé c'est très médiatisé et en plus soit dit dans passant et d'ailleurs dans, dans le film la police elle-même remet en question oui tu vois il y a, y, a, y, a oh, y a le côté oui, un peu j'ai oublié euh... cette scène qui d'ailleurs est particulièrement caricaturale mais qui malheureusement est d'un réalisme éco, euh... qui fait froid dans le dos quoi mmh. ouais mmh. En termes de mise en scène, donc comme je l'évoquais un petit peu avant, c'est seulement le troisième long-métrage de Chinoni Chukwu, qui a fait quelques courts-métrages à gauche et à droite, mais, euh, mais c'est son premier vrai gros film, en tout cas. Euh, J'ai bien aimé la mise en scène, sans forcément te dire qu'elle est flamboyante. Tu vois Oui. Mais on va encore utiliser le même mot, mais académique est le mot parfait. Quoi. En fait, ça me faisait penser euh, à du Clint Eastwood. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, dans le côté euh... vraiment... Euh épuré, des beaux mouvements, bien voilà, faits, pas, pas côté, beaucoup de prise de risque, pas beaucoup de caméras à l'épaule. Euh... Voilà, c'est très... Euh, chose que j'aime bien chez Clint Eastwood, c'est ce que je viens chercher chez Clint Eastwood justement, c'est ce côté très rassurant en fait du cadre... Euh, le pesé, classicisme, classicisme à l'américaine à l'ancienne quoi. Voilà. Dans un film comme ça, peut-être que j'aurais voulu autre chose, je te parlais tout à l'heure de Ryan Coogler par exemple avec Fruitvale Station qui parlait d'un crime sur un afro-américain aussi. Euh, évidemment, ça a une autre époque, c'est un autre crime. Moi, je chose. pense aussi à Steve McQueen qui oh, arrivait à avoir ce côté. Très classicisme à l'américaine sur Twelve Years of Slave, mais mm. qui arrivait quand même à avoir des petits moments de fulgurance Donc, où la mise en scène devenait tellement intense et, et dure. Chaque, enfin, euh, chaque euh, image de, de les, Steve McQueen, les, les fait... coups de fouet, euh, ouais. j'ai toujours en tête cette scène où il y a le minimalisme d'un plan qui va rester fixe sur le dos de, du personnage ouais. et en même temps la puissance d'une caméra à l'épaule qui va être sur le ouais. mec qui est en train de donner les coups de fouet. Il ouais, y a des ruptures. C'est a... ça, il y a des ruptures de ton et des ruptures de forme qui, qui, qui, mais qui là, rendent le truc flamboyant. Quoi. Là, dans la mise en scène de je trouve qu'il n'y bah, a rien à vraiment en dire puisqu'en fait il n'y a pas forcément d'audace. Il y, y a des scènes en fait qui fonctionnent. Y mais y trans... Compensé quand elle apprend notamment bah, la nouvelle. C'est vrai qu'il est très beau ce Travelling Compensé. Je me suis bien. fait la réflexion, je me suis dit il est certes convenu, mm. mais la radicalité de le faire durer très longtemps mm. et de vraiment aplatir au maximum ouais. l'arrière-plan, ouais, je ouais, me ça suis vraiment bien. dit waouh Ça marche bien sur ce plan. Sur le reste, euh, ouais, c'est très classique, c'est un peu... Enfin, euh, il y a cette, cette euh, patine d'image. je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais qui est très, euh, très Netflix aussi, tu vois, okay. avec euh, des éclairages un peu, un peu appuyés, sur, les, les peaux sont très lisses, euh, okay. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas trop, euh, moi j'avais plus tendance à trouver le film, tu vois, très sobre en fait, enfin, j'ai pas vraiment eu la sensation qu'il y avait des... Des vraies audaces de, de, de, de direction de photographie ou de trucs non, comme non ça. Non. Tu vois, je trouve que, en fait, ce qui ressort pour moi dans la globalité du film, c'est que lorsqu'il a besoin d'appuyer l'émotion, la mise en scène est très bien. Mm. Lorsqu'il faut filmer le quotidien, mettre en scène des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus classiques, il y a plus, euh, comme ce que j'appelle, une mise en scène d'acteurs. C'est une mm. mise en scène qui met très bien en relief la performance des acteurs, mais qui, du coup, en tant que telle, n'a rien de brillant. Non. Et c'est très problématique, et c'est pour ça que souvent ce genre de film, moi j'appelle ça une mise en scène d'acteurs, beaucoup appellent ça euh, des films de performance, où en gros vraiment on est là pour louer les, les performances d'acteurs, oui, et c'est souvent ce qui se passe par exemple, moi j'ai tout le temps en scène, en, en tête le, le, le film d'Alexis Michalik sur, euh, sur Edmond, sur Anne-Monde-Rostand, mmh. où pareil, c'est un film où la mise en scène n'est pas si flamboyante que ça, mais où elle appuie juste comme il faut les performances d'acteurs. Okay. Et je trouve que Choukou est exactement dans cette idée-là, parce que vraiment, elle veut mettre en relief des performances d'acteurs. Elle veut montrer des mmh. scènes où c'est les acteurs qui vont faire ressortir la maestria, ou en tout cas l'émotion des différentes séquences. Et j'ai en tête cette fameuse séquence de découverte du corps d'Emma mmh. par sa mère, où la mise en scène est d'une très grande sobriété, mais où on sent qu'une intimité se fait, entre la réalisatrice et son actrice. Ouais. Et où du coup, certes, la scène n'a rien de flamboyant, n'a rien d'extraordinaire, mais il cette petite émotion qui germe. Mmh. Et qui fait que du coup, même si on va se dire « il se passe pas grand-chose », on va quand même être impacté par cette séquence-là. Et pareil pour la séquence du procès, le fameux plan où évoquais, tu évoquais que la performance était un peu chelou, en gros... Euh l'héroïne oui. est comme ça c'est en conséquence a... euh... séquence voilà. ouais, ouais. il y a cette à idée de faire hein. durer de laisser la place justement pour ces acteurs de vivre et de, et de prendre le cadre en fait mm. mais les acteurs sont-ils à la hauteur ah bah ça c'est la question, <rire> tu veux qu'on passe tout de suite là-dessus moi ça me va euh... non les performances d'acteurs sont bonnes Alors... Je sais que toi, tu as quelques réserves quand même sur l'actrice principale. Je te propose qu'avant, on passe quand même le casting secondaire, parce que pour le coup, il ouais. n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent. Euh, Jane Hall joue Emmet Till, le jeune acteur que ouais. je trouve bon. Ouais. Il dégage quelque chose, en fait, parce qu'il a ce côté très... Euh... Je, je dirais pas nonchalant mais très je suis sûr de moi et, oui. euh, et qui rend justement le truc encore plus innocent et encore je plus vois vivre le ouais euh... c'est ça donc ça appuie encore plus la brutalité du, ouais, du oui. geste qui est fait derrière euh, Frankie Jason qui joue donc euh, le père le... de Mamie oui, le grand-père est de vraiment le... bien est vraiment bien, je le trouve très beau. Ellie Bennett qui joue donc là la, l'ordure, la, la, la, oui, la méchante blanche. Je ne l'ai la, pas reconnue la... au départ, je l'avais adorée dans Swallow. Oui, euh... bah, bah parce que là, euh, je ne sais pas s'ils l'ont fait forcer un petit peu, mais elle est oui, elle euh, un petit peu forcée, elle est mais euh, plus costaud. C'est, je ne sais pas, dans, dans, dans son regard. Dans, ah, bah il se passe quelque chose. chose hein. Hein. Ouais. Ellie Bennett joue très très bien la, la méchante blanche, dirons-nous, ouais. mais non, non, elle s'en sort très très bien. Après, j'ai été beaucoup surpris de te voir Whoopi Goldberg. Dans le film. Oui, elle est productrice. Hein, je crois. Oui, elle est productrice du film. Et au début, je ne l'ai pas reconnu, je t'avoue. Moi non, je, parce que je ça la fin, Ça fait un et petit euh... moment que je ne l'ai pas vu, donc du coup, j'étais un peu surpris. Euh, et après, dans les rôles plus tertiaires, on a Sean Patrick Thomas qui joue le, le compagnon ouais. slash, euh, slash nouveau mari de Mamie qui est bien. Et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que je l'adorais dans des films... Euh... Teenage des années 2000, ah, 90-2000, et euh, c'est cool de le revoir. Ouais, ça, et on ça. a John Douglas Thompson qui joue bah, l'avocat, entre guillemets, de de, ouais. de Mamie Till, qui s'en sort bien. Et donc après, on a l'actrice principale, dont j'ai pas envie d'écorcher le nom, Danielle didweiler ouais. Alors moi, personnellement, j'aime vraiment sa performance, mais j'ai conscience que ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est beaucoup de surjeux, et beaucoup d'instants où... Peut-être soit elle oscille entre j'en fais des caisses ou je me retiens trop. Mais moi c'est le genre de performance, tu vois, qui me touche beaucoup parce que j'ai la sensation de voir une actrice qui s'est tellement investie dans son personnage qu'elle a pas de recul du coup sur l'émotion qu'elle est supposée jouer. Ce qui fait oui, qu'il y a une intensité qui se dégage de tout ça qui moi me prend vraiment au trip. Mais encore une fois, j'ai pleinement conscience que c'est une performance qui est très particulière et, et tellement euh, extrême qu'on peut ne pas adhérer en fait à ça. Ouais, c'est mon cas. Pas trop, euh, j'ai pas trop adhéré justement oui, à, sa, à sa prestation. Euh, je pense que le personnage n'avait pas forcément besoin... Enfin, tu vois, tout ce qui lui arrive, en fait, est déjà assez tragique et, et triste. Enfin voilà, il n'y a, a pas besoin, je pense, de, de le surligner. Et je trouve que dans certaines séquences, notamment, on a parlé celle du procès, notamment sur la fin du film... Euh, ouais, pour moi, c'est trop. Alors je sais pas, hein, peut-être que dans la réalité... Euh, la ah, moi c'est ce que la... j'ai cru comprendre en fait, j'ai lu vaguement qu'il y fait... avait cette réalité de... de... Certains parlent de, de qu'elle était à, à moitié possédée en fait, mais, mais je pense que c'était vraiment... On est sur une mère qui a perdu son enfant, qui est obligé oh. de témoigner pour ça, alors qu'elle a à aucun moment besoin de le faire, parce qu'elle sait très bien que si elle va là-bas, elle va se retrouver face à une bande de blancs, qui vont la regarder comme une noire et qui vont faire « Ouais, t'es qui toi euh, ?»« Ton non, fils, il l'avait peut-être bien cherché ?» Je donc, pense euh... que peut-être que dans l'histoire, euh, Mamie a, a dû aussi peut-être... Euh... Non, pas surjouer, mais peut-être. Euh, voilà. Émouvoir son Montrer aussi son, euh, à, à, à, la, à la face de l'Amérique en fait ce qui s'était passé. Et puis que, voilà, mais reste que dans l'interprétation de, de Daniel, je me Il euh, y a, à mon avis, un poil de surjeu et euh, une façon de le jouer qui, moi, m'a un petit peu sorti, en fait, à plusieurs okay. moments. Euh, je sais pas. Je sais pas à quoi ça tient. Mais euh, je sais pas. j'ai pas. Je ne sais pas, 100% adhérer. Après, le personnage fonctionne. Il y a, on a de l'empathie pour lui, parce qu'à bah, moins d'avoir de, de la glace dans le sang, euh, c'est quand même difficile de ne pas avoir un, un minimum d'empathie de, pour elle. Mais au-delà de ça, je trouve que la performance est un petit peu, un peu limite. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas de nomination aux Oscars. Peut-être. Même si je pense que ça aurait été Mais, pas mal voilà, quand même de la nommer, parce que sa performance, c'est quand même. Il y a quelque chose et. Et, et d'habitude, entre guillemets, c'est typiquement ce que les Oscars adorent mettre en avant comme performance, quoi. C'est peut-être ça qui m'a agacé aussi, en fait, hein, à la, à la, au visionnage, c'est que euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, oui, on sent, on sent tu la volonté d'aller chercher l'Oscar et, enfin, en tout cas, la, la, la reconnaissance. Non, mais je suis pas Je peux comprendre ton point de vue. Mais comme quoi, c'est intéressant d'avoir euh, deux visions sur une même mais performance. Oui. Euh, on arrive à la fin de cette petite vidéo, qu'est-ce que tu retiens du coup de Emmett Till Eh bien un film très classique, euh, très académique. Euh, voilà, qui à mon avis, enfin voilà, si par exemple je devais montrer à mon fils euh, euh, la violence des, des états unis à cette période-là, qu'est-ce que c'était la ségrégation, tout ça, peut-être que ça serait un, une première marche, un, mm -hmm. une première entrée, pour, euh, pour lui faire découvrir ça via le cinéma. Euh, voilà. Je pense que... Mais pour moi c'est ni un grand film, ni euh, une grande performance, c'est mon avis, mais je, voilà, je passe en tout cas à côté de, de ça. Bon, bon, forcément. Non, moi je suis plus dans le côté positif, mais en utilisant les mêmes mots, académique, classique, mais dans le sens vraiment noble du terme. Mmh. C'est vraiment, c'est bien fait, c'est certes convenu, et on a déjà vu mille films qui ressemblent un petit peu à ça, mais je trouve qu'il y a quand même, encore une fois, ce classicisme à l'américaine, entre guillemets, fonctionne bien. Il arrive à emmener le récit dans une certaine direction, avec une performance d'actrice qui, pour moi, est vraiment flamboyante. Mais encore une fois, j'ai pleinement conscience que c'est un jeu qui est particulier. Donc certains vont adhérer, d'autres vont trouver la performance trop surfaite et, et peut-être trop appuyée. Je trouve qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une émotion, qu'il y a une sensibilité. Par contre, c'est un point sur lequel je pas trop évoqué, le film est peut-être un poil long. Pour ce qu'il cherche à évoquer. Et peut-être que réduire le récit à un moment de 1h45, 1h50, plutôt que partir sur 2h15, mmh. qui est quand même un sacré morceau, euh, ça aurait peut-être été un bon moyen justement de condenser le récit et de le rendre plus clair et limpide pour le spectateur. Peut-être. Ouais. Mais pour autant, émettre-t-il de Chinoni Chuku Si vous avez l'occasion de le voir en seul, pourquoi pas ça, ça reste intéressant. Et comme tu oui. l'as dit, et tu l'as bien appuyé, le côté scolaire aide aussi à comprendre cette période-là de l'histoire américaine. Mmh. Ouais. qui reste encore une fois importante de rappeler parce que c'est pas parce que c'est passé il y a 70 ans que ça peut pas se repasser aujourd'hui, parce que c'est encore bon de le rappeler mais le lynchage n'a été euh, aboli dans la loi américaine que depuis deux ans voilà et oui. merci mon cher Kevin d'avoir participé merci à cette à vidéo toi. et merci puis bah, j'espère qu'on te retrouvera vite bah, j'espère bon, oui il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus Ciao pouet, Je sais pas pourquoi je te pouet, regarde Fouette, fouette, fouette, fouette, fouette. On finit sur un sujet bien le lynchage. <rire> Les Américains sont en retard.